Les plus beaux endroits à visiter en Chypre. Cap d'Ierso, Coral Bay, Ayia Napa, Konos Bay. lagon Caledonia Falls, Petra Turomio, la ville portuaire de Kerenia et enfin la baie de Balapé. Il faut se rendre à la péninsule au sud de Guinée. Pour découvrir le merveilleux Cap Gréso, dans ce spot parmi les plus beaux endroits habités à Cyprus, vous pourrez vous balader sur des sentiers piétons, face à des paysages splendides. Après votre petite randonnée, vous aurez également loisir de faire une trempette dans une turquoise de très grande température. N'hésitez pas à attendre le pousser du soleil, qui s'annonce souvent très beau depuis le Cap Gréso. À quelques kilomètres au nord du Papo se trouve une des plus belles places à découvrir à, à Chypre, Coral Bay. Cette immense place de sable fin ravira les amateurs de vacances et plaisir. Ici, faites le plein de vitamine D et profitez d'une eau cristalline où vous pourrez apercevoir quelques petits poissons. Si vous n'êtes pas là, Team Sable, vous pourrez parfaitement louer un transat et vous détendre comme il se doit. Isoïs la capitale de Cypre et aussi une charmante cité remplie d'histoire. La découvrir est donc une étape incontournable, avec une situation géopolitique compliquée. À cheval entre la Grèce et la Turquie, la ville d'abord est particulièrement surprenante. Dans la partie nord se trouvent plusieurs vestiges historiques à explorer, et dans le sud de la ville, vous pourrez profiter de nombreux musées et de petits magasins folkloriques. Cette région qui couvre une partie sud-est de Cyprus vous réserve de nombreuses surprises. C'est également l'une des plus belles, les plus animées de l'île. Si vous aimez la farinante en journée et la fête la nuit, alors nous vous conseillons d'y faire un tour. Découvrez les deux parties principales, Bay et Blue Lagoon. Vous pourrez vous relaxer sur commence-by, proche du cap grecceux, la et est aussi translucide que saute depuis le panorama Vous coupera le souffle. Le Blue Lagon est un cocktail célèbre, mais aussi un spot incontournable à visiter à Cyprus. Comme son nom l'indique, l'eau est d'un bleu merveilleux. Il sera ainsi agréable de vous y bénir et de profiter des différentes petites plages des alentours. Cette fois, nous quittons le tutoriel pour rejoindre un spot reculé. Parmi les plus beaux endroits à visiter à Cyprus, en pleine nature sauvage, où vous découvrirez des cascades impressionnantes. Les Calendia Falls Pour commencer, il vous faudra marcher environ 45 minutes soit 3 km afin de les atteindre. Le sentier est toutefois assez pentu et parfois glissant, alors prévoyez de bonnes gouttes une fois arrivé, vous tomberez sur l'impressionnant sud où vous pourrez vous reposer ou même entamer un pique-nique. Boisé et notamment, l'endroit est également parfait pour fuir la chaleur période et se rafraîchir à souhait. L'endroit est bucolique et proprice, à belle balade, en effet, le décor est verdoyant et la mer est fidèle à sa couleur, belle turquoise. L'endroit vous permet également de découvrir une rose voisine, le Rosset Sarana. Gardez à l'esprit que si vous baignez autour de la Petra Tour Omerio, vous êtes garanti d'une jeunesse éternelle. La marée doit cependant être calme car la zone reste rocheuse. Et donc dans le Située au nord de l'île, Kerenia est une ville portuaire à visiter à Cyprus, et elle vaut le coup d'œil. En effet, la cité est peuplée de petits cafés en bord de mer et des places magnifiques, où il fait bon de se poser quelques instants. Yambulez dans la vieille ville traditionnelle et découvrir de nombreux esopes traditionnels. Aussi, la ville possède un spontané sateau ouvert aux visites, qui abrite notamment un vieux navire, de commerce. Rendez-vous quelques kilomètres de Kérénia pour découvrir ce bijou visite à visiter à Cypre, Situé dans le village éponyme de Pelapes, signifiant la belle paix. La baille et son architecture gothique sont manquer.